Ok, c'est parti. Interview du groupe Mahom, Joris et Antoine en conférence sur Skype par Kika pour Audio Radio. Bienvenue vous deux. Salut Kika, salut Audio Radio. Ça fait un bail, hein, depuis que a... j'ai voulu mettre un chapeau sur votre haut. Ah, c'est vrai. Vous vous rappelez Ouais, on est Kikenska. Exactement. Le... Mmh. Des bonnes vibes. Eh ben, écoutez, on va commencer. Alors, bonjour les Mahomes, Joris et Antoine ici présents. Vous venez de sortir ce dernier 18 mars, là, euh, votre nouvel album, King Cat, sous le label Flower Coast Records, pour I Welcome. Tout d'abord, bravo, parce qu'il est excellent. Vraiment. Cool, <rire> merci. Vraiment. Alors... J'ai quelques questions à vous poser. Hein. Après plus de 300 concerts et une dizaine de vinyles, votre cinquième album, King Cat, avec un premier titre Cosmic Cat, dans lequel on sent vraiment la touche Panda Dub, est-ce une collaboration qui est faite pour durer euh, À voir. On n'a pas vraiment défini euh, de plan avec lui à ce sujet-là. Je sais qu'on avait vraiment la volonté de... De lui demander de l'aide pour la direction artistique de l'album pour cet album-là. En fait, euh, la, la vraie question, ça va être dans quelle mesure euh, l'album King Cat va nous projeter euh, là où on désire. Et si ça marche, et ben on s'affranchira de lui. Si ça n'a pas encore marché, peut-être qu'on redemandera de l'aide à Panda ou peut-être à quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir un regard artistique de, de quelqu'un euh, voilà, qui, qui a fait son trou un peu. Euh, dans le milieu musical, c'est toujours important. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, bon, Panda Dub, on les présente plus. Hein Exactement. <rire> Alors, les oiseaux, l'eau, les éléments de la nature, l'électro-dub là-dessus. Hypnose est enivrante. Je me suis assoupie en l'écoutant et je suis passée dans un autre monde. Si on détermine ce nouvel album comme chill, est-ce que ça vous convient Pas euh... <rire> euh, Ben Pourquoi pas pourquoi pas, euh, chill. après je sais que euh, nous quand on l'a construit l'album et notamment sur l'organisation de, de la tracklist on a vraiment, euh, on a vraiment taffé sur euh, un début, un milieu et une fin, et, euh, sur un ordre à écouter, alors après il y a plein d'ordres différents on est d'accord mais ça c'est l'ordre sur lequel avec Juris on est tombé d'accord et sur, euh, sur, sur cette histoire euh, qui commence et qui passe par, par plein d'univers pour terminer sur euh, ce hypnose euh, Ouais, qui, qui, qui peut être très chill. Euh, et du coup, euh, oui, oui, pourquoi pas Il porte bien <rire> son nom, en tout cas. Qui a choisi tous les titres de l'album On les a choisis à deux. Euh, y certains, euh, choisis. Il y en a certains que j'ai peut-être choisi. Je pense qu'il y en a certains que Toineau a choisis. Mais dans l'absolu, on s'est enfin, toujours euh, concerté pour avoir, un, pour être sûr que c'était ce, ce mot-là qu'il fallait. Et c'est marrant parce que d'ailleurs que tu poses la question, parce qu'en fait, sur cet album typiquement, on a mis peut-être plus de temps à, alors que les sons existaient, à se décider sur certains titres, où euh, on ne savait pas trop quelle direction donner. Et finalement... En les travaillant avec Panda notamment, ça nous a. On a, on a, on a ressenti un peu plus. Euh, genre, je pense à Blue Hall par exemple. Mm. À la base, il, je sais plus c'était quoi euh, qu'on avait dit toi, nous. Je ne sais pas si tu te rappelles toi, mais. Enfin, c'était un truc qui n'avait rien à voir. Et, euh, et finalement, Blue Hall, ça, c est, c est... En, en en discutant, ça s'est un peu imposé. Il y en a pas mal de titres sur lesquels ça a fait ça en fait. Donc voilà. Ça fait titre ouais. et puis c'est la spontanéité aussi, hein, des fois ça marche. Exactement, exactement. Dans Digital Badness fit Green Cross, le troisième titre de cet album, au sujet du dub, si vous deviez choisir entre dub française, dub espagnole, anglaise, américaine ou italienne, laquelle vous choisiriez Eh <rire> bien, toutes ou aucune, je ne sais pas. Euh... Bah, je sais pas, en fait, tout, tout, tout me plaît euh, dans le dub, qu'il soit français, anglais, espagnol, euh, d'influence ethnique euh, ou euh, stepper euh, jamaïcain, euh, j'ai envie de dire tout. Ouais. Bonne réponse. Et alors, une collaboration avec Paolo Baldini pourrait-elle être envisageable Et Je ne sais même pas qui c'est, j'ai honte. The master of dub, italian dub. C'est vrai, ah bah écoute, euh, bah faudrait que j'aille écouter, mais genre, C'est vrai que je connais pas, mais euh, ça, si c'est un master, évidemment qu'on dira pas non. Hein. Mais notamment, euh, notamment, il est euh, en collaboration avec les Mellow Moods. D'accord, ok. Alors, est-ce que l'actualité vous inspire dans vos créations À fond euh, clairement ouais c'est euh, même un moteur en fait, enfin, en fait tout ce qui se passe autour de nous, l'environnement, que ce soit l'actualité, euh, euh, le, les, les émotions qu'on peut ressentir, euh, ce, qui, ce qui se passe à titre personnel comme ce qui se passe à titre social, euh, voilà dans la société et, et même au delà de la France et au delà de l'humain tu vois, enfin je pense aux animaux et tout ça, mmh. Eh ben pour nous c'est hyper inspirant, c'est vraiment un moteur quand on compose on est, on est connecté avec tout ça. C'est hyper essentiel ouais. oui. Oui, bien sûr. Ben, tu parles de la planète, de la nature, dans le titre planète, on entend de l'espagnol, on se croirait dans l'eau. Euh, quelle est votre relation avec cet élément <rire> c'est une très bonne question. Euh, c'est bah... une super bonne question, j'attends ouais, que ce soit toi qui répond. L'eau c'est la base en fait. C'est euh, tout euh, ce, qui, euh, ce qui nous compose et c'est tout ce qu'on a besoin euh, du coup sur Terre euh, pour pouvoir vivre. Et c'est quelque chose de primordial, parce que bientôt, j'espère, dans longtemps, on sera assez intelligent pour en garder, mais bientôt il n'y en aura plus, et ça sera tout à acheter, l'eau, et du coup, c'est la base de tout, en fait. L'eau, c'est la C'est là où on évolue, c'est là où on est né, du coup, voilà, quand on est dans l'eau, c'est vraiment un truc, c'est une sensation qui est vraiment chouette et agréable, et du coup, voilà, c'est quelque chose de primordial et agréable aussi. D'accord. On entend du saxo dans ce titre. Qui joue du saxo ah, Je crois que c'est un sample qu'on a piqué. Euh... Alors, je ne sais... je saurais pas te dire sur quel track exactement. Toujours sur Planète. Yes. Euh, ouais, ouais, ouais, Et ben, c'est ouais, ouais, un... un sample qu'on a... On, a. on a une sonothèque avec euh... des gigas et des gigas de, de, de... De, de plein de choses, de voix, ouais. de, de saxo, de basse, de de chant, et en fait bah voilà, on, a, on a pioché ce, ce petit sample qui, qui, est, qui est très cool, ouais, bien sûr. mais sans savoir euh, l'origine c'est ça qui est On va partir en investigation <rire> <rire> Et alors du coup, comment est né cet attachement avec l'Espagne Ah ça c'est notre euh, Juanito Iniciatico qui va t'expliquer <rire> <rire> et bien, euh, l'Espagne, euh, ben, moi, faut que je suis d'origine espagnole. Et, euh, et du coup, ben, on aime bien les joueurs en Espagne. Euh, voilà, on s'y sent bien. On y était ben, là, genre la semaine dernière. Mm -hmm. il enfin, y a deux semaines, on était à Madrid, il y a trois semaines, on était à Barcelone. Ah, là, ouais. du, coup, euh, du coup, voilà, on aime bien en Espagne, on aime bien la vibe espagnole aussi, hein, parce que du coup, ils sont bien chouettes. Et euh, du coup, voilà. Euh, et, et alors, du coup, euh, on entend une voix euh, et on ne sait pas trop dans quelle langue il parle. C'est aussi cette, un sample Sur cette chanson Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est toujours, toujours des samples. Après, des fois, on met, on met, des, on met des samples sans vraiment... Euh, c'est juste euh, la beauté de la langue et de ce que fait euh, la mélodie d'une voix. Qui va, qui va nous intéresser et sans, sans savoir précisément euh, euh, si, si c'est, euh, je ne sais rien, moi, de l'Amérique indienne. Ou... Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, on dirait de l'Amérique indienne, on dirait euh, vraiment euh, par là-bas, vers les Indes. Mm -hmm. C'est vraiment très joli en tout cas. Euh, alors, bien, on va parler de la pochette de l'album maintenant qu'on qu montre aux auditeurs, King Cat, hein, euh, donc album qu'on va faire gagner euh, dans la semaine prochaine aux auditeurs de Ode radio. Pourquoi un chat Pourquoi un roi Et est-ce que ça a un rapport avec Gueuluc J'adore la question. Alors, pourquoi un chat Pourquoi un roi Alors, la base de, de King Cat, en fait, euh, l'idée, voilà, je vais montre la pochette aussi, à gagner la semaine prochaine. Euh, la, la base, en fait, c'était plus une référence euh, à King Kong, en fait. Euh, du coup voilà on était parti euh, là-dessus on, on a trouvé cette idée euh, avec euh, Ben Alphastepa qui nous l'a soufflé et du coup on a réfléchi réfléchi et on est arrivé là-dessus. Alors le chat, bah, le chat parce que Mahon, du coup, voilà, le Maneki Neko qui nous suit euh, depuis son troisième album. Du coup, voilà. Et euh, ouais, on est parti sur cette imagerie. On voulait travailler un dub un peu plus, euh, voilà, de ville, industriel aussi. Euh, du coup, voilà, on s'est dit euh, King Cat, euh, ça sonne, euh, l'image peut être belle. Et puis après, du coup, on a rencontré les graphistes et on est parti sur cette idée-là. Donc faudrait dire aux graphistes qu'il faut lui rajouter la couronne <rire> en fait nous on voulait pas qu'il ait de couronne parce que euh, là, je, je réponds du coup euh, je, je comprends la blague mais je, on, nous, on voulait pas qu'il ait de couronne pour que pour garder aussi être proche du mythe euh, enfin voilà King Kong c'est finalement c'est un un animal disproportionné qui, qui ferait peur aux gens mais dans le fond de l'histoire euh, finalement il est, il est pas si méchant que ça. Bien sûr. Et... Euh, c'est aussi un message, un message d'ouverture de dire que déjà de base, ce qui peut être différent peut quand même amener beaucoup de joie et de bonheur. C'est important de le rappeler. Quoi. Et bien sûr, on est tous emplis de sentiments de toute façon. Hein. Tous, tous, les, tous les êtres qui font que cette planète existe et, euh, et c'est très, très bien. Alors, On va parler de votre tournée maintenant qui a démarré donc le 23 février à Nancy et euh, qui, continue, qui a continué en France et qui est passé aussi par l'Espagne, dont vous parliez tout à l'heure, Barcelone et Madrid, et la Suisse aussi. Euh, donc, Joris, tu as répondu à la question quelque part tout à l'heure, puisque tu es d'origine espagnole, tu parles certainement espagnol. Euh, du non. coup, c'est toi-nous, quoi. Ah, toi-nous, pardon. Ouais. Pas grave. Oui, je parle espagnol. Et alors, du ouais. coup, euh, puisque oui, un album en dub espagnol est-il envisageable ah ben pourquoi pas euh, Peut-être pas un album, mais euh, j'avoue qu'à euh, chaque fois qu'on va en session euh, en Espagne et qu'il euh, y a euh, quelqu'un qui chante en espagnol, moi j'aime beaucoup le, la, la, la couleur de la langue, enfin l'espagnol avec, euh, avec le top. c'est pareil avec l'italien, euh, je trouve que, que ça se marie bien. Et pareil le portugais. Euh, en quand on sort de, de, de l'anglais, il y a des, toutes ces langues qui chantent, en fait, sont, sont vraiment chouettes. Alors après, ça ne s'est pas encore présenté. Parce que du coup, pour les fit, on aime bien travailler avec des gens qu'on rencontre. Voilà, ah oui. on n'aime pas trop travailler par Internet. D'accord. Enfin, on essaye d'éviter au maximum. Mais euh, du coup, ouais, un jour, je pense, euh, un jour, ça va se faire. Là. On entendra vos voix. <rire> <rire> ben oui. On ne s'est pas dit ça. <rire> la tournée est finie. Quel est votre retour sur ce que vous venez de vivre et comment vous avez senti le public sur ce nouvel album euh, bah, Alors du coup, euh, moi je dirais plutôt que la tournée va commencer parce en euh, fait on a vraiment attendu euh, la sortie de l'album pour euh, jouer les sons de l'album, c'est-à-dire que là, en fait, on a fait une release party, euh, c'était qu'elle date le 21 mars. Ouais. Et c'est à partir du 21 mars qu'on qu se met à jouer les sons de King Cat. Avant, on les jouait pas, on était vraiment sur l'ancien set. D'accord. Mais pour l'instant, euh, du coup, euh, on a fait 4 concerts, 5, je crois, ouais, 5, avec euh, le nouvel album. Et euh, voilà, les retours, sont, les retours sont hyper positifs, les gens sont enthousiastes. Ce qui est marrant c'est de voir qu'ils connaissent déjà, tu vois l'album bah, là il est sorti maintenant il y a 15 jours. Ouais. Et euh, ils connaissent déjà quand on met play sur une chanson, ils, ils reconnaissent déjà euh, qu'on va jouer euh, un son de l'album. Donc ça c'est plutôt cool, les gens sont attentifs à... bah, ouais c'est hyper positif et ma foi après euh, bah, voilà, c'est vrai que là du coup c'est un live naissant. Il faudra qu'on se refasse une interview dans quelques temps pour ouais. pouvoir répondre vraiment à la question et se dire alors King Cat, comment c'est en live, tu vois bien C'est hyper, hyper neuf, quoi. Parce que les réactions, du coup, elles, elles commencent à être à la hauteur de vos attentes. C'est ce que vous sentez. Euh, euh... Ouais, ouais, ouais, complètement, complètement. enfin En tout cas, on peut que saluer et remercier la, la fidélité de, nos, de notre public parce que voilà donc, aussi rapidement on est eu... Euh... Et ça s'est vraiment ressenti sur la, la release party euh, Clermont-Ferrand, euh, que les gens connaissaient les morceaux, ils étaient sortis quatre euh, jours avant, tu vois. Ouais, et puis au milieu des volcans d'Auvergne, de toute façon, ça ouais. peut être que Dub, uh, boys, Vive the Boys. C'est grave. Carrément. <rire> eh bien écoutez, l'interview est finie. J'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez faire un big up aux auditeurs d'eau de radio bah évidemment, euh, big up à vous les, les amis, euh, big up à ton émission Kika et à euh, Kika Liende! On est de, de, de très, vous, très vite vous revoir et on vous fait plein de bisous et portez-vous bien! Et donc, on rappelle l'album Kit Kat qui est disponible donc, depuis le 21 mars 2019. Donc, euh, on vous invite à courir dans les bacs et puis sur toutes les plateformes de téléchargement pour l'écouter et surtout le kiffer. Merci Joris, merci Tono! Salut. Salut Ciao, ciao Ciao, ciao.